Je m'appelle Bonafuermont, je suis dessinateur du Royaume, auteur chez, euh, <rire> chez Dupuis. Et euh, la, la rédaction de Spirou m'a demandé de vous expliquer comment on dessine Fantasio. Parce que euh, Rosé Munuera, la semaine passée, vous a montré comment dessiner un Spirou pour s'occuper euh, un peu pendant le, le confinement. D'ailleurs, j'espère que tout va bien pour vous. Alors moi je vais vous montrer comment on dessine Fantasio et peut-être Sécotil après, parce que j'ai dessiné côtés euh, et Fantasio dans un fameux spirou qui s'appelle Fantasios-Marie. Et euh, Fantasio c'était un personnage assez rigolo à dessiner et euh, bah, je vais faire un peu comme euh, Rosélie je vais faire ça sur un iPad. Mais évidemment on peut faire ça sur papier, moi je fais ça pour que vous puissiez euh, voir à peu près comment ça se passe. Et puis, euh, mais sur papier, ça marche très bien aussi avec toutes ces couleurs, parce que je vais utiliser des couleurs. Alors, euh, la première chose à faire, c'est de prendre un crayon de couleur clair, bleu ou, euh, ou euh, rouge. Le bleu, ça sert qu'à une chose, c'est à structurer un peu le, le dessin. Alors, on part d'une un, sorte de... Alors, Fantasio, lui, c'est une sorte d'ampoule. Donc, euh, il suffit de de le dessiner en ampoule et de venir, de venir y mettre un, un, une sorte de menton, comme ça. Son nez est tout rond, il a deux yeux comme ça. Et alors, ce qui est rigolo, c'est que Fantasio, il a, il a une sorte de... Comment dire Il a un petit peu euh, « stave comme on dit en, en, en, en belge. Il est un peu, dans ma tête, il est un peu coincé, comme ça. Il est un petit peu euh, pas cool. Il a des grandes oreilles, comme ça, et puis, et alors ses cheveux, c'est très particulier, parce qu'il a, en fait, il a, oui, il a des cheveux qui sont tout rasés, comme ça, et puis, derrière, il a un, deux, trois, quatre cheveux, et un, deux, trois, quatre cheveux, et ça, c'est un chouette Fantasio. Voilà, Fantasio. Alors, bon, évidemment, comme ça, ça ne va pas. Hein. Il faut lui donner un petit air euh, euh, correct. Donc, on va créer sur une autre calque. Mais quand vous le faites sur papier, vous pouvez évidemment le faire avec un crayon ou un feutre pour repasser. Et euh, je vais vous, euh, donc vous le vous l'ancrer. Voilà, son oreille. Ici, on va donner un peu la forme de la joue et de son menton. Hein voilà, voilà. ses ses oreilles, son oreille est mal mise maintenant, Donc je la remets un petit peu plus haut, voilà. On met un petit peu plus d'épaisseur ici pour simuler les cils. C'est pour ça que dans les dessins animés de Disney, ils mettent un petit peu d'épaisseur ici au dessus. Et alors je fais un nez. Voilà. Et voilà. Hop, un cheveu, deux cheveux, trois cheveux, quatre cheveux, et hop, un cheveu, deux cheveux cheveux et quatre cheveux. Et voilà, nous, nous avons un beau Fantasio, bien rigolo. Voilà. Est-ce qu'on passe à Cécotine Allez, let's go vers Cécotine. Alors Cécotine maintenant, Cécotine c'est complètement autre chose. Cécotine c'est une jolie fille, un peu peste, un peu décidée. Dans ma dans ma version de Cécotine dans Fantasio's Marie, on ai fait une une fière jeune fille bien dans sa peau euh, qui mène une enquête et euh, qui va à fond C'est la porte qui s'ouvre, il y a des fantômes dans la maison. Attends, je vais fermer. Voilà. Comme ça, vous voyez un peu mon, mon espace de travail, mon atelier. Depuis que je suis à Mastodon, je travaille ici. <rire> Tout seul. Enfin, en confinement, c'est un, même... un peu correct. C'est un peu ce qu'il faut faire. Bon, alors, c'est cotine. Euh, on commence aussi par une, une boule, comme ça. Euh, et alors, on vient placer son menton en dessous. Alors, on, les, on fait des points de repère, comme ça, avec des, des, des, des lignes, histoire de ne pas trop se perdre. Euh, sur son oreille. Alors, ces cotines, je vais un petit peu bouger parce que j'ai mal commencé mon dessin. Évidemment, sur papier, ça, on ne peut pas faire. Mais ses cotines ont des grandes, grandes, grandes... Euh, un grand tissu qui lui tient les cheveux. Et ça vient ici. Comme ça. Alors, ça, c'est ses cheveux. Et ses cotines a des cheveux qui sont tenus sur le côté. Et alors, son cou vient se joindre dans la boîte crânienne et le menton qui alors ça c'est le moins difficile le plus difficile dans le cas des jolies filles, ce sont les yeux et les arcades sourcières parce que euh, c'est tout à fait compliqué de donner un regard un petit peu joli à, à des filles ça demande beaucoup d'entraînement alors on fait un œil comme ça alors on simule un peu le maquillage. Et les grands yeux comme ça. Un petit peu de maquillage. Voilà. Et alors, l'axe du... L'arc du, du, du nez vient juste au-dessus du de l'œil, comme ça. Et ainsi. Et on suit une sorte de, de ligne du milieu, comme ça. Et on lui fait un joli sourire. Et on voilà, avec une un peu réaliste quand même, enfin pas trop, mais un petit peu entre les deux en fait, entre, entre le réalisme et le cartoon, je ne sais pas si ça porte un nom, semi-réalisme, semi-cartoon, je ne sais pas, voilà, là on a une petite structure de Sécotine. Et ça, ça, mon, mon stylet simule le crayon. Et là, je vais passer à l'ancrage. Hop, on prend du noir. Une sorte de, de simulation de plume. Elle est un peu grosse, donc je vais diminuer. Hop, Et on y va. On va chercher le bon trait. Celui qui donne l'effet escompté. C'est un gros avantage des palettes graphiques, c'est qu'on peut grossir le trait, dessiner des cils. Voilà, voilà, le trait avance. Peut-être c'est une bonne idée, pendant le confinement, d'inventer de, des histoires de bandes dessinées et de commencer à raconter ça. Et, euh, si, vous, euh, euh, si vous vous ennuyez, comme on a du temps, pendant le confinement, on peut raconter, commencer une histoire un jour et pas forcément la terminer, mais la reprendre le lendemain. Et euh, continuer l'histoire et... Euh, et avancer comme ça et faire une grande histoire ce qui est chouette aussi quand on quand on a le temps comme ça c'est de faire un grand dessin sur une grande grande feuille ou alors vous collez des dessins vous collez des petites feuilles comme ça les unes sur les autres avec du papier collant et puis vous faites un grand grand dessin d'un côté vous mettez un château puis vous mettez euh, euh, des gens qui habitent dedans. Vous euh, commencez à écrire toutes les choses, à dessiner toutes les choses qui vous, euh, qui vous viennent par la tête. Donc, raconter une grande grande histoire. Et voilà. un petit peu une simulation de l'ombre avec un trait un peu plus gros. Oh zut, je pense qu'il y a oh, il y a un cicotine qui, qui a ma main qui a dessiné ses Hop. Voilà. Voilà qui est réparé. Hop. Et alors, les filles d'action, elles ont toujours des cheveux qui sortent un petit peu. Elles ne sont pas hyper bien coiffées, ce qui est le cas de Cécotine ou de Anne dans le royaume. Ce sont des filles qui sont actives, donc elles ne sont pas toujours, toujours impeccables. Et ça, c'est cool. Voilà, je vais enlever le bleu pour voir. Ouais, OK, c'est toujours bien de regarder un petit peu sans le bleu pour voir s'il ne manque pas un ou une ou deux choses. Et c'est le cas, il manque un petit peu de... Et voilà, c'est Cotine. Donc, voilà, j'espère que ça vous aura au moins un petit peu amusé de regarder quelqu'un dessiner comme ça et que vous avez appris une ou deux choses. Bah, écoutez, je vous souhaite... Euh... Beaucoup de courage, restez bien à la maison parce que c'est ce qu'il faut faire pour l'instant. Euh, passez du temps à dessiner si vous avez, même sans euh, être un grand dessinateur, c'est toujours amusant de dessiner et euh, je vous embrasse tous et euh, à bientôt